Kadashlan, Ben, Ura. Aujourd'hui, on va réagir au mariage du joueur turc akan Je ne pensais pas que Akan pouvait danser. Du coup, commençons cette vidéo. Le mariage d'Akan. Commençons. Waouh, lui-même, il est là, il est chaud. Très bien habillé. Ouais, déjà, il est bien positionné, bien positionné ouais. cette position là. Il regarde d'abord derrière pour être prêt. Pour être prêt, il est déjà prêt. Il est chaud, patate. Il veut commencer déjà. Il veut commencer. Waouh, l'entrée majestueux, frère. Ah, chaud. Waouh Cool J'ai kiff la danse traditionnelle vois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai kiff. Et puis, quand ils dansent ça au mariage, c'est top grave. C'est top. Si les mariés aussi participent, c'est top de ouf. Et puis, si le Mario aussi, il sait danser. C'est grave, grave, grave top. C'est grave top. C'est chaud. Wow. Non. Oh. <rire> quand il est bon. Hakan, il est bon. Wow. Cool. Non, il est chaud. Il est chaud. À Cannes, il est chaud. Je ne pensais pas qu'un footballeur pouvait danser comme ça. C'est grave, grave, chaud. Il est bon. C'est vrai qu'il est bon. Qu'il s'assoit au foot. Même, même pour danser à son propre mariage, il est chaud. Il est bon. Il est bon. Il est chaud, grave. Hey, hey. <rire> chaud. C'est lui-même, il joue très bien au foot et il danse aussi très bien. Il danse aussi très bien son propre mariage. Il danse aussi très bien. Oh, C'est chaud. Waouh! <rire> Wow. Il connaît danser. Il connaît, il sait ce qu'il peut faire. Il sait ce qu'il fait. Il sait bien entraîner. Il a bien répété avant les mariages. Ou soit c'est dans les sangs. Ou soit c'est dans les sens je ne sais pas. Ou soit c'est dans les sangs. Il danse, il danse bien. Il danse très bien. Wow. Ah! Waouh! Ça forme aussi sur la piste, frère. Ça forme sur la piste, frère. Ça forme aussi sur la piste. C'est grave mignon. Waouh! Non, non, l'air coré est bien, bien fait, l'air est bien fait frère, ils dansent en train de marier, c'est chaud, c'est mignon, c'est, c'est cool frère, c'est cool frère, c'est cool. C'est cool. Sa forme aussi danse bien. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Frère, c'est chaud. C'est chaud, moi. C'est... J'ai kiffé.